bah c'est les 100 le, le sang le sang le sang le sang la veille le sang allez 2 abonnés et puis abonnés voilà c'est ça les gars est bouillon là Eh hey, les gars c'est bon je dis ça c'est jaune wesh les gars bien wesh les gars bien ça fait quand les gars là j'ai en encore 5 ouais wesh, euh, wesh. Moi je l'ai bien être, ok, t'as